NON PAS DE COMBO Je suis en train de te toucher là ou non Mes potes T'es en train de cheater là, t'es pas en train d'arrêter de cliquer Je te vois, je suis en F5 hein. Voilà, je... regarde as... Tu cheats, tu cheats, c'est 100% T'as autoclique Mais tu cheats, c'est impossible Allez, je vais regarder la vidéo Je vais t'aider Hop t'es pas en train de chiter c'est impossible attends, attends, attends, attends. mais viens là mais viens là! Mais...